Comment alchimiser l'héritage de nos lignées Dans quelques instants, je vous parle d'une phrase de Valérie Tartera, qui est épigénéticienne et qui, moi, m'a fait avancer depuis 2-3 ans que je la connais. Euh, elle fait de l'aïkido avec les croyances limitantes. Et cette phrase, euh, je trouve qu'elle permet de pouvoir s'autoriser à mener ses projets, euh, même si on a une lignée qui, pour une raison ou pour une autre, euh, peut bloquer. Donc cette phrase de l'épigénétique est hyper utile dans le cadre des constellations de projets, et évidemment aussi des constellations familiales. Je vous en dis plus un petit peu plus tard, parce que j'ai envie de revenir sur un séminaire que j'organise du 14 au 17 avril, à Ousse, en région liégeoise, euh, qui s'adresse à des personnes qui justement sentent qu'elles ont un projet qui sommeille en elles, qu'il y a un changement euh, professionnel qui, qui les attend, qu'elles sont arrivées au bout, euh, qu'elles n'ont plus la flamme euh, et, et qu'elles commencent à être euh, plus frustrées, plus fatiguées au, niveau, au boulot. Euh, et donc si vous sentez que vous avez envie d'un petit coup de pouce pour clarifier ce qui sommeille en vous, parce que vous savez que vous avez aussi tout en vous, ces quatre jours du 14 au 17 avril sont, sont vraiment euh, un moment où, au vert, euh, avec plein d'exercices, des constellations de projets, euh, des réappropriations sur ces euh, croyances, sur l'argent avec le Peter Koenig System, des moments euh, seuls, des moments en groupe, des moments en duo, où euh, je vais vous, vous accompagner dans quel a été aussi mon chemin pour euh, trouver euh, ce qui pulsait à l'intérieur de moi. Alors pour en revenir à la phrase de, de Valérie Tartera, elle dit... Euh, que je peux faire fructifier mon héritage pour en sortir les fruits. Alors, en quoi est-ce que moi ça me parle profondément C'est qu'en disant ça, je reconnais que euh, ma lignée et mes ancêtres, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents euh, sont ma sève, et que, même s'il y a eu de la lourdeur, même s'il y a eu des écueils, même s'il y a eu des blessures qui se sont transmises dans ma génération, j'ai la sagesse, le pouvoir, euh, le, la conscience d'alchimiser ça et de faire fructifier mon héritage pour en sortir le fruit. Sentez comment cette phrase résonne pour vous. En tout cas, moi, elle a... Elle a modifié de manière assez subtile ce qui déjà était très présent. Je pouvais honorer mes lignées. Je pouvais euh, reconnaître que les poids ne m'appartiennent pas. Euh, mais en même temps, on est dans la même team. On est dans la même équipe. Et euh, oui, je prends. Je prends toute cette sève et je la fais fructifier. Je fais fructifier mon héritage. À bientôt.